Cher Dieu Tout-Puissant, je viens humblement à ta présence aujourd'hui pour te demander de guérir ceux qui sont malades. Nous vivons dans un monde où les maladies et les souffrances sont malheureusement très présentes et nous avons besoin de ta guérison. Je sais que tu es le maître de toutes choses, le créateur de l'univers et le gardien de nos vies. Tu as le pouvoir de guérir toutes les maladies et de soulager toutes les douleurs. Je prie pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, pour ceux qui luttent contre le cancer et pour tous ceux qui sont touchés par la pandémie actuelle. Je demande que tu guérisses leur corps et leur esprit. Donne-leur la force de persévérer dans leur lutte et remplis-les de courage et d'espoir. Que ta présence soit avec eux dans ces moments difficiles, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur toi pour les soutenir. Seigneur, je te demande également de guérir ceux qui ont été blessés émotionnellement. Il y a tellement de personnes qui souffrent en silence, qui portent des blessures invisibles mais très réelles. Que tu apportes la paix et la guérison à ceux qui ont été blessés par des traumatismes passés, par des relations brisées ou par des problèmes de santé mentale. Que ta lumière brille dans leur cœur et que tu les aides à se reconstruire, à trouver la force de pardonner et à avancer dans leur vie. Je prie également pour ceux qui soignent les malades, les médecins, les infirmières, les aides-soignants et tous les professionnels de la santé. Donne-leur la force et la résilience pour faire face à cette crise sanitaire et protège-les des maladies et des dangers qui les entourent. Qu'ils sachent que leur travail est précieux et que tu es avec eux, dans leur mission de soulager la souffrance de leurs patients. Enfin, je te demande de répandre ta grâce et ta miséricorde sur tous ceux qui ont besoin de guérison. Que tu sois leur rocher et leur forteresse, leur aide en temps de besoin. Je sais que tu es le maître de toutes choses, le créateur de l'univers et le gardien de nos vies. Tu as le pouvoir de guérir toutes les maladies et de soulager toutes les douleurs.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 Si vous avez été touché par cette prière et que vous souhaitez en savoir plus sur notre foi, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.